Euh, au début on dit c'est la c'est la c'est la, la initiative contre la dissimulation du visage ils ont dit voilà c'est pas seulement contre les femmes euh, qui portent le, le niqab mais c'est aussi pour pour les hooligans et aussi euh, enfin les gens qui, qui se dissimulent mais mais c'est clair quand on voit les affiches on voit seulement les les femmes qui portent euh, le niqab c'est très irritant de voir toujours ces images des femmes avec euh, le, le niqab. Déjà, la burqa, ce n'est pas le vrai nom en fait, parce que la burqa, on ne l'a pas en Suisse. La burqa, c'est un habit euh, spécial, euh, spécialement afghan et ce n'est pas tout l'Afghanistan qui porte la burqa. C'est déjà une région euh, de l'Afghanistan qui porte la burqa. Il est de couleur bleue, on ne voit vraiment rien. Et ça, ça, ça fait partie de la culture euh, afghane. Le niqab, ça, ça, niqab c'est vraiment c'est un mot arabe où la femme, elle cache son visage et on arrive à voir ses yeux. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais selon les statistiques euh, euh, de l'université de Lucerne, euh, ils ont, ils ont euh, trouvé qu'il y en a, dans toute la Suisse, euh, 30 femmes qui portent le niqab. 30 femmes, et en majorité, elles sont euh, des Suisses converties. Alors là, je ne sais pas si on va les… Euh... ces Suisses là je ne sais pas qu ce qu'elles vont faire après, est-ce qu'elles vont quitter la Suisse, est-ce qu'elles vont rester en Suisse, euh, ça je ne sais pas. Ces femmes-là qui portent, qui portent euh, ce vêtement, est-ce qu'elles sont euh, radicalisées euh, Je ne pense pas, mais, mais ce n'est pas avec l'interdiction d'un habit qu'on pourrait lutter contre la radicalisation ou de l'islamisme euh, extrême, c'est pas avec ça. C'est pas un outil euh, de prévention en fait. Il y a d'autres outils que la confédération elle a mis en place pour prévenir la radicalisation ou aussi euh, l'islamisme euh, ou aussi d'autres euh, formes d'extrémisme. Je pense que les gens de la droite ils font la même chose. Ils vont maintenant imposer en Suisse, ça veut dire l'interdiction de porter un vêtement, moi je fais le parallèle comme d'autres pays qu'on donne souvent comme exemple l'Arabie saoudite ou l'Iran où on impose à la femme de le porter. Donc cela, on impose, ceux ils imposent, ça veut dire la femme ne veut pas et elle le porte malgré elle, et ici la femme elle veut le porter et on lui interdit de le porter. Donc pour moi ce sont c'est la même chose, hein? c'est vraiment euh, antidémocratique et on ne laisse pas à la femme le choix de porter ou de ne pas porter. Voilà. Si euh, si on part, si on veut dire voilà on veut on, on veut voilà aider ces femmes là libérer ces femmes là mais je pense que non moi je suis pour le libre choix pour l'autodétermination pour la liberté de choisir de se vêtir comme on veut